écoute tout le monde les orstoniens j'espère que vous allez bien j'ai quatre choses quatre choses à vous dire dans cette toute petite euh, vidéo première chose l'avant-première de la nouvelle extension la fête des légendes euh, donc l'extension elle sort le 11 avril et ce mercredi, ce mercredi 5, euh, j'aurai la chance, euh, voilà, comme euh, bah, pratiquement toutes les extensions, l'opportunité immense de pouvoir vous présenter euh, finalement la nouvelle euh, méta. Voilà, on est une, une poignée comme ça de joueurs en Europe à avoir la possibilité de jouer un petit peu en, en avance dans la nouvelle méta, euh, finalement dans un format rotation. Hein donc avec la nouvelle extension etc euh, donc ce sera euh, ce mercredi ce sera de 18h à minuit mais je prendrai évidemment le live un petit peu avant à partir de 14h comme ça de 14h à 18h bah, euh, avec euh, les gens qui seront là on créera évidemment un maximum de decks des decks que vous avez envie que je joue et des decks aussi que j'ai envie de, de jouer accessoirement voilà on, on créera ensemble un maximum de decks pour préparer tout simplement à partir de 18h l'avant-première voilà de 18h à minuit je jouerai dans la nouvelle méta. donc ça va être absolument exceptionnel hein, c'est un événement assez cool finalement. Donc voilà, si vous êtes disponible, c'est ce mercredi. Comme, euh, voilà, toute l'après-midi, on va dire c'est du euh, théorie-crafting et ensuite ce sera euh, du gameplay dans la nouvelle extension euh, sur ma chaîne Twitch twitch.tv thefishugo. La deuxième chose qui est très cool, c'est ce vendredi, oui je vais sortir de ma caverne finalement, je vais sortir euh, dehors et je vais sur Paris pour euh, un événement assez euh, particulier euh, organisé par Blizzard et par euh, le Meldon, les bars e euh, Sport Meldon et en fait, vendredi, je streamerai du bar euh, Meldon euh, à Paris. Pour ceux qui, euh, qui sont euh, parisiens, n'hésitez pas à venir. Ça commencera, si je dis pas de bêtises, à partir de. Enfin, le stream, ce sera de 21h30 à 23h30. Donc, moi, je serai là, évidemment, un petit peu avant. Donc, voilà. Si jamais vous avez envie de discuter un petit peu, euh, que vous soyez joueur d'Hearthstone, ou de Battleground, ou de Marvel Snap, ou n'importe, bah finalement, voilà, n'hésitez pas. Je serai au. Euh, je pense qu'à partir de 20h, 19h, 20h, je serai au bar, euh, au bar du. Euh... Ouais, je pense 19h, facile, je serai au, au Meldon euh, à Paris, donc voilà, c'est vendredi, vendredi 7 avril, et je streamerai euh, de là-bas, j'ouvrirai mes boosters en avant-première, mes boosters de la nouvelle extension, j'offrirai, euh, j'ai plein de choses à vous offrir, également pour ceux qui, pour ceux qui seront pardon, euh, sur place, et normalement pour ceux qui regarderont le stream, j'aurai des codes à vous offrir, mais sur place, il y aura plein de goodies, il y aura plein de trucs sympas, donc voilà, euh, ça, ça va être un événement euh, assez cool, et puis euh, voilà, c'est quand même, euh, pour moi, c'est un événement hein, de sortir de ma, de ma pièce de streaming. <rire> pour aller à la capitale. Euh, quoi dire d'autre Ah oui, j'ai deux, deux, deux autres choses à vous dire. Si jamais vous euh, voulez faire des économies sur la nourriture, il y a une offre de taré. Alors, je sais que j'en parle dans pas mal de vidéos, mais... Parfois, ceux qui regardent Battlegrounds, ils regardent pas forcément Marvel Snap. Ceux qui regardent Marvel Snap, ils regardent pas forcément Hearthstone. Ceux qui regardent Hearthstone, ils regardent pas forcément Battlegrounds. Bref, c'est pour ça que j'en parle dans chaque vidéo, mais de, de chaque jeu finalement, et pas toutes les vidéos de la chaîne. Il euh, y a une offre de taré, mais vraiment de ma boule en ce moment avec HelloFresh, où vous avez 85 euros d'économie à faire sur les quatre premières commandes. HelloFresh, c'est génial, c'est un concept que j'adore. Encore une fois, je le répète, je sais que c'est relou, mais j'engage là-dessus ma responsabilité de streamer, la responsabilité de tout mon travail. Moi, je suis fan d'HelloFresh, tous les gens qui ont commandé HelloFresh, m'ont dit mes fichou merci franchement sincèrement ça a changé ma vie parce que euh, bah es plus heureux parce que tu cuisines tu manges bien tu fais des économies sur la nourriture tu manges des trucs de fou euh, tu te relaxes enfin bref tout est trop bien avec hello fraîche donc vraiment je vous invite à aller regarder soit sur euh, euh, dans la description dans les commentaires de la vidéo il y a évidemment un lien pour euh, pour profiter de cette offre hello fraîche qui je j'en suis persuadé vous, euh, bah vous, vous comblera vraiment sincèrement et enfin l'autre petit instant publicité si je puis dire c'est euh, parler de Twitch euh, je stream toute la semaine du lundi au vendredi sur euh, Twitch ma chaîne Twitch twitch.tv thefishhugo et euh, vous pouvez si vous le souhaitez vous abonner à cette chaîne alors l'abonnement est à 4 hein, euros sur Twitch mais il y a un abonnement gratuit que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas c'est l'abonnement Amazon Prime en gros ça s'appelle le Prime Gaming c'est très simple vous allez sur Twitch vous allez dans votre profil, paramètres. Dans les paramètres, il y aura un truc marqué connexion avec, pour lier finalement Twitch avec d'autres plateformes, on va dire. Et en fait, dans connexion, vous liez Twitch et Amazon. Et ensuite, quand vous cliquez sur s'abonner, ça vous propose de vous abonner gratuitement avec Prime. Cet abonnement, si vous avez Amazon Prime, vous l'avez tous les mois. Tous les mois, vous avez un abonnement gratuit. Il faut l'utiliser. C'est comme ça que nous, les streamers, on peut finalement vivre de notre travail. Donc voilà, c'est très important. J'arrête de vous embêter. Euh, je vous attends nombreux cette semaine, soit mercredi, euh, en stream soit vendredi euh, finalement sur Paris ou en stream également hein, je streamerai euh, l'événement enfin voilà ça va être une chouette semaine euh, merci pour votre, euh, pour votre fidélité euh, si je puis dire et pour euh, vos encouragements et puis voilà euh, ça me touche et je vous dis à très bientôt ciao, ciao tout le monde